À tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui, un petit tutoriel pour vous présenter comment fonctionne le drag and drop avec Unity. Alors j'ai ici euh, quelques éléments, j'utilise l'interface utilisateur, on va voir comment construire ça ensemble ensuite. J'ai trois slots et ici quelques items qui sont positionnés à l'intérieur d'un panel. Donc je vais pouvoir glisser déposer euh, ces items à l'intérieur des slots. Et évidemment, si euh, l'objet n'est pas à l'intérieur d'un slot, on peut voir qu'il revient à sa position initiale. Je vais pouvoir évidemment changer de slot comme je le désire. Euh, voilà, tout ça est un fonctionnement très simple qui est euh, assez similaire à ce que vous connaissez quand vous utilisez un inventaire ou autre. Bah, voilà comment on va fonctionner. On va utiliser le Drag and Drop avec Unity. Donc je vous propose de réaliser ça ensemble pas à pas et de vous expliquer comment ça fonctionne dans un nouveau projet. Alors nous voilà dans un nouveau projet vierge en 2D dans Unity, alors en 2D parce qu'évidemment le drag and drop va fonctionner avec l'user interface, donc euh, je n'ai pas fait le projet 3D, c'est pas nécessaire et vous pouvez voir à l'écran que j'ai ici téléchargé une asset qui s'appelle RPG Inventory Icon, qui est qui sont des icônes tout simplement d'inventaire qui sont disponibles gratuitement euh, sur l'asset store, comme vous pouvez voir, qui sont ici distribués par Rexar, c'est gratuit donc vous pouvez aller les télécharger si vous voulez suivre ce tuto, mais sinon vous pouvez très bien utiliser vos propres images du moment que ce soit compatible, il souci alors la première chose qu'on va faire c'est utiliser ici une image et notamment un canvas alors vous savez qu'unity si je clique directement sur image va me créer le canvas qui est parfait donc je vais faire un double clic sur le canvas et on peut voir que l'image se met bien ici en bas à droite et bah, je vais tout simplement prendre cette pomme dans un premier temps pour ici euh, tout simplement utiliser une image de pomme donc je vais renommer ici euh, cette image pour que ce soit euh, beaucoup plus pratique on va l'appeler Apple et d'ailleurs ce canvas va contenir nos items donc on va tout de suite l'appeler canvas item c'est une façon de faire à vous de voir mais moi je préfère séparer les choses comme ça alors maintenant que ça c'est fait, on aura besoin évidemment d'un script. Donc on va créer un script, c -sharp, qui va s'occuper du drag, parce qu'évidemment cet objet en fait on va le déplacer. Donc je vais l'appeler drag tout simplement. Je vais l'affecter évidemment à tous les objets que je veux déplacer à la souris, donc en l'occurrence ici ma pomme. Donc, maintenant on va l'éditer ensemble et on va voir comment on peut opérer pour euh, justement déplacer cette pomme. Mais pour ça, on va devoir utiliser les événements et notamment euh, le clic souris et le, le, ce qu'on appelle le drag and drop. Donc, vous allez voir qu'en code, c'est assez facile. On va utiliser ce qu'on appelle des interfaces et on va utiliser l'event system. Donc, on importe le namespace unityengine. Pourquoi « Events system ». Pourquoi Parce que maintenant, j'ai accès à certaines interfaces, alors que sans cet espace de nom, je n'aurais pas assez accès pardon, à ces interfaces. Alors, pourquoi j'ai une erreur ici euh, Tout simplement parce que « drag » doit être un mot. Non, j'ai pas d'erreur. Voilà, tout va bien. C'est parce que c'est un peu long chez moi. Alors, comment va-t-on faire euh, pour euh, implémenter ces interfaces Alors, je vais tout simplement ici mettre une virgule et ça me permettra en fait d'utiliser des interfaces. Alors, je vous explique pas à quoi servent et pourquoi utiliser des interface. C'est quelque chose euh, qui est présent euh, dans mon cours complet sur le C Sharp. On crée des interfaces. Je vous explique comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Là, vous aurez un bref aperçu parce qu'on va tu utiliser certaines interfaces qui sont disponibles grâce au namespace Event System, donc les événements système. Euh, mais c'est toujours important euh, de savoir pourquoi c'est utile ou pas, et notamment c'est sharp, parce que vous pouvez voir qu'en en fait, on ne peut pas utiliser de l'héritage multiple, on dépend déjà du mono donc on pourrait pas utiliser euh, une autre classe, donc on utilise aussi en l'occurrence pour ça les interfaces, mais c'est pas la seule raison, je vous encourage à aller voir mon cours. Alors maintenant, quelle interface on va utiliser On en aura besoin de quelques-unes, mais je vais vous en montrer une première pour vous, bien vous faire comprendre comment ça fonctionne. e Click handler. Donc tout simplement, je vais mettre ça, et là on peut voir que automatiquement c'est en rouge. Pourquoi Parce que vous êtes obligé d'implémenter euh, l'interface et tous ses membres pour que ça fonctionne. Et grâce au C# -Sharp, on fait afficher, euh, enfin Visual Studio pas au C# -Sharp, et on va faire ici euh, en fait tout simplement implémenter l'interface automatiquement. Et vous voyez que j'ai ici une, une interface, enfin euh, une méthode qui s'est euh, qui s'est générée toute seule, qui s'appelle OnPointerClick. Et vous doutez bien que ici cette interface va nous permettre de récupérer au moment où on va cliquer avec la souris bien évidemment on aura besoin de plusieurs interfaces donc euh, je vais mettre une autre virgule et je vais mettre ma seconde interface que j'aurai besoin donc qui s'appelle i e begin drag handler donc là vous l'aurez compris bah, c'est tout simplement euh, pour euh, quand je vais déplacer un objet au départ du déplacement de l'objet alors on sépare toujours par une virgule là je vais à la ligne mais euh, pour que vous puissiez bien comprendre donc ensuite je vais euh, avoir besoin de iEnd e euh, drag handler Alors, vous allez comprendre en les implémentant de toute façon et la dernière e-drag handler Alors, vous voir qu'elles sont toutes en défaut ce qui est tout à fait logique je les ai pas implémentées. donc action rapide implémenter l'interface et là on peut voir que j'ai on begin drag donc encore une fois le nom est assez expliqué quand vous explicite pardon quand vous déplacez un objet bah, c'est ici que ça va euh, tout simplement cette portion de code va s'exécuter e -handler, comme son nom l'indique euh, bah, ça va être la même chose mais là euh, tout simplement And drag Et ici, on fait l'action rapide. Et là, on peut voir que c'est on drag. Donc, en fait, c'est au moment où vous allez le faire. Alors, pour que vous compreniez bien, parce qu'effectivement, effectivement ça' pas forcément simple à comprendre, on va faire ici un simple debug.log. Et euh, on va tout simplement, je vais le copier plusieurs fois, en fait, on va utiliser la console pour voir comment tout ça fonctionne. Donc, je vais exécuter le debug.log à chaque événement. Et évidemment, à l'intérieur, je vais simplement y coller le en faites le nom de la méthode correspondante et ici le on drag ici le on and drag et ici le on pointer click voilà j'enregistre je retourne dans unity on va exécuter tout de suite donc j'ai bien voilà il est bien implémenté mon script je lance la scène on va pouvoir observer ici si je mets la console que lorsque je clique gauche sur la souris j'ai bien on pointer click qui se déclenche Vous voyez si je clique plusieurs fois tac j'ai à chaque fois six implémentations Ensuite, on va pouvoir voir que si je clique mais que je ne lâche pas le bouton, ensuite, alors attendez, là je l'ai lâché par erreur, voilà. On peut voir que là, en fait, dès que je vais déplacer, donc j'ai bien un on bring in drag et à chaque fois que je déplace le, le, le, ma souris euh, et que je, je ne relâche pas le bouton, on peut voir que l'événement on drag s'incrémente. Et dès que je le lâche, on a bien un événement on end drag. Je vous remontre ça très rapidement. Je clique, je déplace. Alors attention, là j'ai, hop, voilà, je déplace. Et on peut voir qu'on a bien le « On Begin Drag ». Donc à partir du moment où j'ai enfoncé le bouton, euh, alors là je, je lâche à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, il se déclenche à chaque fois, mais ce n'est pas grave. Mais euh, vous pouvez voir que dès que je vais tout simplement enfoncer mon bouton de souris, vous voyez là je l'ai enfoncé, euh, je commence à déplacer. À l'extérieur de l'objet, j'ai bien un « on begin drag » et ensuite j'ai bien un « on drag » et quand je lâche, voilà, vous avez compris le « on and drag ». Donc vous voyez, les événements de l'interface vont être très intéressants et obligatoires pour justement déplacer cet objet à la souris. Donc ça, maintenant vous savez les utiliser. Maintenant, on va vouloir déplacer notre item quand on est euh, ici dans l'événement « on drag ». Pour ce faire, on doit déplacer un item qui est un euh, qui est une image, donc un élément de l'UI. On va être obligé d'utiliser la propriété rectTransform. Donc pour ça, je vais utiliser ici une variable de type rectTransform que je vais appeler rectTransform en minuscule. Évidemment, on va avoir besoin d'une méthode pour l'affecter. Donc là, je vais faire classique, on va le faire à l'awake. Et à l'awake, on va dire que rectTransform, alors il euh, faut prendre le bon qui est celui-ci, voilà, est égal à getComponent, du recTransform qui se trouve sur mon objet, tout simplement. Là-dessus, il n'y a pas trop de surprise c'est un fonctionnement classique dans Unity. Donc maintenant, ici dans l'événement drag, je vais pouvoir manipuler son recTransform. Qu'est-ce que je vais faire Donc je vais tout simplement le redéfinir. Je vais utiliser ma variable que je viens de créer, donc recTransform, et je vais dire que la position encore euh, alors encore position en fait c'est le point de pivot ce qui va nous permettre de déplacer tout simplement tout ça euh, qui reçoit normalement on peut voir qu'elle est en lecture et en écriture qui renvoie un vecteur 2 donc on va utiliser ça et on va faire un plus égal pour additionner à lui même et là on va utiliser ce qu'on peut voir au dessus l'event data qui est en argument donc on va mettre event data et on va aller chercher tout simplement le delta alors le delta, c'est tout simplement euh, le vecteur qui est fourni par l'emplacement de D lorsque l'utilisateur déplace le pointeur. En fait, il est mis à jour à chaque image. Donc, en fait, on va venir ajouter le vecteur de déplacement, tout simplement, euh, de notre souris. Donc, si on teste ça, on devrait euh, avoir le résultat escompté. On va tout de suite tester ça dans Unity après enregistrement. Voilà. On lance notre scène. Et là, si je clique sur la souris et que je déplace mon objet, on peut voir que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas tellement. Pourquoi J'ai un décalage. Alors, c'est très simple. Vous pouvez voir que mon Canva système ici, il est en « Scale with Screen Size ». C'est-à-dire que par défaut, normalement, vous êtes en constant, « Constant Pixel Size ». Vous pouvez voir que là, du coup, bah, moi, j'utilise souvent celui-là et vous aussi, je suppose, c'est pour avoir, en fait, la même taille d'image en fonction de la résolution. Ici, il va avoir une taille constante. Alors, on peut voir que si je le mets en taille constante, je ne vais pas avoir le moindre souci. Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez, là, ça fonctionne très bien. Pourquoi Parce que j'ai ici un scale qui est grisé, d'ailleurs, qui du coup est de 1. Parce que c'est logique, il garde sa taille. Par contre, si je le mets en scale with screen size, en fonction de la résolution de mon écran, on peut voir que là, j'ai un scale de 1/4. Et euh, évidemment, regardez, si je change de free aspect, je pars par exemple à Full HD, on peut voir que j'ai 2/4. Donc en fait, euh, du coup, c'est faussé en fait mon déplacement. Je vais remettre en free aspect, mais là, on peut voir que j'ai un scale. En fait, on peut appeler ça le scale factor. Vous pouvez voir que du coup, vous voyez, ça fonctionne pas. Alors, vous allez me dire comment on va faire. Bah, c'est très simple. On va tout simplement ici euh, rajouter euh, au niveau de notre calcul. On va tout simplement tenir euh, compte justement du canvas et de son, son scale factor. Alors pour ça, il faut évidemment récupérer le canvas. Donc de la même manière qu'on vient de le faire, on crée une variable canvas qu'on va appeler canvas en minuscule. Au démarrage, on va aller l'affecter donc canvas. On va dire que c'est égal à get component. Et là, attention, on va aller prendre dans in parent. Pourquoi je vais vous le montrer tout de suite, mais évidemment, on prend le canvas. Si on retourne dans Unity, je suis bien ici dans mon canvas parent. Donc, vous voyez, je vais aller chercher. Je suis dans mon item Apple, je vais dans le parent qui est automatiquement canvas item et je récupère tout simplement le canvas. Et, euh, et donc, bah, regardez maintenant, on va tout simplement utiliser ici la propriété on va diviser tout simplement par le canvas.scaleFactor. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir un déplacement correct même euh, en utilisant le scale with size. Regardez ce qui se passe. Hop, c'est parti et là, je déplace ma pomme dans l'écran sans aucun souci. On peut voir que je peux la déplacer sans aucun problème. Donc, vous voyez que c'est assez simple à utiliser euh, à ce niveau-là. Alors, ensuite, on peut améliorer les choses par exemple, ici, on pourrait aussi, euh, tout simplement, quand on le déplace, euh, rendre un peu transparent notre pomme. Parce que l'item, en général, doit être un peu plus transparent. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va ajouter ici un component, un component, un component qui s'appelle le Canvas Group, euh, il me semble. C'est ça. Et on peut voir qu'on a ici une couche alpha. Regardez, je peux jouer avec la couche alpha. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser en fait cette, euh, ce composant de, de l'item. Alors il faudra savoir qu'en en fait il sera obligatoire de le mettre dessus. Donc attention, si vous utilisez le même script pour les autres items, euh, n'oubliez pas euh, qu'il faudra ajouter tout simplement ce composant. Et euh, d'ailleurs ce qu'on peut faire, c'est ici euh, faire un Requirement. C'est-à-dire que si vous faites ça ici... « Requirement Component », composant requis, on ouvre la parenthèse, on met un « type of », on ouvre la parenthèse de nouveau, et on met le nom, en fait, le « Canvas Group », voilà. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez mettre tout simplement ce script sur un objet, automatiquement, le « Canvas Group » sera ajouté, ce qui peut être intéressant et vous faire gagner du temps. Donc, bien évidemment, maintenant, on va avoir besoin du « Canvas Group » de nouveau. Donc, on va faire un « Canvas Group euh, » pour le type de variable, et on va se calquer sur le même principe, « minuscule »,« Canvas Group », voilà. Et évidemment, ici, qu'est-ce qu'on fait On fait canvas group minuscule est égal à get component canvas group. Voilà. Alors maintenant, ça me permettra de jouer avec la propriété euh, alpha et donc d'utiliser les autres. On begin drag, par exemple, ici. Je vais tout simplement euh, lui dire que euh, canvas group donc minuscule, que je ne me trompe pas. On va aller chercher euh, tout simplement sa propriété alpha et on va lui dire qu'elle est de 0,3 flotte. L'alpha va de 0 à 1, donc voilà, on aura une transparence de 0,3 flotte. Ensuite, on va, au niveau du hand drag on ne change rien. Par contre, au niveau du N-DRAG, ben on va remettre tout simplement le canvas ici à 1, le canvas groupe alpha ici à 1, une flotte tout simplement, ce qui est la, euh, la taille d'origine normalement. Donc on enregistre, on teste, et on devrait avoir maintenant ce petit effet euh, de transparence au moment où on déplace l'objet et quand on le relâche vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Alors j'ai peut-être un peu exagéré là au niveau euh, du 0,3 mais c'était pour bien vous montrer comment tout ça fonctionne. Voilà. Alors maintenant on va s'occuper de nos items. Donc on va faire comme dans la, la démonstration, la première chose que je vais faire c'est utiliser ici un UI euh, panel. Donc le panel il est là. Je vais évidemment euh, aller ici au niveau de mon canvas et je vais le redimensionner. Alors, je vais aller dans l'onglet scène. Et évidemment, on va le redimensionner. Voilà, une taille euh, un peu plus... Pardon, c'est le panel que je dois prendre. Voici, et je ne vais pas y arriver, les petites boules. Voilà. Donc, je vais le redimensionner à quelque chose d'un peu plus... Euh, je reviendrai dessus s'il faut. On va mettre ici nos objets. C'est un peu large, mais c'est pas grave. Et attention, regardez si maintenant je lance... Le même code, regardez, il est derrière le panel, donc je ne peux plus cliquer dessus. Parce qu'en fait, euh, le, le script est appliqué à l'Apple, et l'Apple, vous pouvez voir qu'elle est derrière. Donc attention, placez bien le panel devant. D'ailleurs, vous pouvez voir que du coup, mon objet, euh, il n'est plus en surbrillance, il est bien devant le panel, et là, je peux le bouger sans aucun souci. Donc voilà comment ça va fonctionner. Alors ensuite, ce qu'on va faire, bah, on va mettre quelques objets. Donc je vais les dupliquer. Je vais dupliquer ici le premier en faisant un CTRLD, je vais le positionner ici. Je vais le dupliquer ici voilà on va en mettre un troisième et ici un quatrième voilà donc c'est pas très euh, bien proportionné donc je vais modifier mon panel au niveau de sa taille évidemment là c'est du euh, voilà hop euh, on va faire ça et on va essayer de le positionner correctement on va dire que là c'est pas mal et je vais tout prendre ces objets et je vais les mettre à peu près ici, comme dans la présentation. Donc là, ça va être assez simple, parce que je, en fait, j'ai copié mes objets, donc j'ai tout ce qu'il faut. Alors là, en deuxième, par exemple, je vais mettre ici euh, la hache, qui est une axe. Donc je le renomme tout simplement axe, pour faire les choses proprement. Ensuite, euh, sur celui-ci, on va pouvoir mettre, par exemple, on choisit ce qu'on veut. Hein. Moi ici, je vais mettre, par exemple, ici l'armure. On va différer un petit peu de ce que vous avez vu. Euh, et on va l'appeler donc « Armor ». Et pour terminer, le dernier, bah, c'est au choix, euh, on peut choisir la botte par exemple, ou le livre, alors je vais prendre la botte, voilà, boots, voilà, et on va le renommer en boots. Et maintenant, il nous reste juste à tester pour vérifier que notre drag and drop fonctionne bien, étant donné que j'ai copié l'objet, j'ai exactement euh, les mêmes choses dedans, donc on peut voir que ça fonctionne, voilà, il n'y a aucun souci, je peux tous les déplacer et euh, bah c'en est fini pour cette première partie parce que oui euh, cette vidéo est déjà assez longue et on s'est occupé ici du drag dans la prochaine euh, dans le prochain, euh, la prochaine partie le prochain épisode je vous propose de euh, s'occuper du drop justement euh, pour pouvoir déplacer ces items directement dans les slots et aussi euh, de les faire retourner à leur position initiale vous allez voir que c'est pas très compliqué quand on n'est pas dans un slot tout simplement donc j'espère que cette première partie de la vidéo va vous plaire, parce que c'est quelque chose qui m'avait été demandé plusieurs fois concernant les inventaires, évidemment ici je fais pas l'inventaire mais en tout cas vous avez le système pour voir comment on peut déjà utiliser le drag et ensuite le drop dans cette deuxième partie qui va arriver très rapidement mercredi prochain, vous avez pu voir qu'aujourd'hui à partir de maintenant j'essaye de faire une vidéo par semaine tous les mercredis donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce tutoriel Thank <laughs> you.